Je vais caler mon 16 avec forme olympique Track sur track ça quitte pas la banque à l'aise dans ma paire comme dans mes affaires Fais tourner l'info L'amour en attente Je suis là où ça parle c'est franc Je suis là où ça parle chiffre En Inde donc tu connais déjà le chef Le perso reste le même y a pas de cali dans ce que je diffuse Toujours au top ça ruse beauté dans le stock genre musée M Brossons quand les bas, refuse tu sais, sur qui il faut miser. Je vois que sur ma gueule, ça cause. Pour le respect, mes couilles, je pose. Ça passe par la prise vocale, les projets, les grandes occasions. La façon dont je pète la pause. Mélange quatrième et septième art. Ça quitte pour de vrai, je suis dans le scénar. Là, j'ai un bise à faire envie J'enfile la combi, j'ai lâché le peignoir. Ma gueule et mes blèmes c'est la paire. C'est quand il y a les noirs qu'on opère. Et chez Quintardie, comme le vernis. J'aurai le gamme au avant le Je mettrai pas les pieds dans ton collectif. Solo sur ma cible, tu demandes encore y'a qui sur le bénéfice, Faut que Mélia s'élargisse, lui aucune erreur de nos vices. Confiance dans la mille comme entreprise de père en fils, Aucun successeur sur ma liste, C'est pas les pieds dont ton collectif. Solo sur ma cible, tu demandes encore y'a qui sur le bénéfice, Faut que Mélia s'élargisse, lui aucune erreur de nos vices. Confiance dans la mille comme entreprise de père en fils, Aucun successeur sur ma liste. Fais pas dans le social, fait avec, Pitié et faire paix sur le tech. Je peux mettre pression comme un Glock sur la tempe. J'ai pas de temps à perdre, que je me des c'est que du temps plein, Cali dans les monts. T'en bien avant mes 30, piges Je veux ma gueule en gros, plan devant toute la ville, prise. Vrai attaquant ne connaît pas le banc. Je veux ça m'importe tant sur les dents. Ce clean de la s'apposanter ses tes derniers gros n'est pas bête, si ça ça me compte pas là-dedans. Toujours à la cool quand je me balade. Si je pète le pas ce sera à la durée Instagram DM pour la collab. Si y'a plan yo musique pour personne, plus de meufs questionnent Sur le terrain je suis chaud genre Steve Nash ou Allen Iverson J'prends le bénéf des insomnies somme j'perfectionne perfectionne Entourage très restreint Tu cherches à voir si quelqu'un me pistonne Je prends la force que la Je mettrais pas les pieds dans ton collectif